Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une exclusivité française. Une nouvelle montre connectée à un prix très attractif. Une montre connectée qui vient se situer dans une gamme de prix que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes recherchent. C'est-à-dire une gamme de prix en dessous de 100 euros, en dessous de 80 euros. Bref, c'est une montre connectée qui va en intéresser plus d'un, sachant... Que la marque on la connaît, la gamme on la connaît aussi C'est la nouvelle Tic Watch de Mobvoi Je l'ai reçu en exclusivité, je vous l'ai présenté lors de mon live le jour de la sortie Mes lives peuvent être sur ma chaîne YouTube ou sur ma chaîne Twitch Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne Twitch et à vous abonner sur ma chaîne YouTube Bref, une poignée d'entre vous, les petits chanceux qui étaient présents en live l'ont vu en avant-première Aujourd'hui je vous propose ben là, de la découvrir en vidéo YouTube comme ça Ceux qui ont pu louper le live pourront la voir. On la découvre, on la déballe, on la prend en main, on parle de ce qu'elle peut faire. Bien entendu, je vais la tester pendant plusieurs semaines et je vous donnerai mon avis définitif dans une prochaine vidéo. Je vous la comparerai aussi à une petite montre d'Amas ça va arriver bientôt. Vous allez comprendre laquelle, on va en parler durant la vidéo. C'est parti Bienvenue les amis dans Pan côté que je suis midi et comme d'habitude, nous allons dévoiler, découvrir la crème du high-tech. Aujourd'hui, en avant première, on va découvrir ensemble la Ticwatch GTH, la nouvelle montre de Mobvoi. Là, vous sentez là comme quoi Bon, j'ai un petit peu le débouché mais vous sentez que les nouvelles montres connectées commencent à arriver et vont arriver la Ticwatch GTH, on va avoir du nouveau chez OnePlus, du nouveau chez Realme. Bref, ça va arriver au compte-goutte et ça, j'adore Bon, trêve de blabla, on passe au déballage Les amis, on se retrouve dans la boîte de la Ticwatch GTH Déjà, la boîte assez sympa, noire On a à l'arrière quelques caractéristiques techniques On va en parler rapidement, bien entendu, vous inquiétez pas Il y a de quoi faire Le design de la montre Qui nous rappelle une petite AMA suite La AMA suite Bip-U voire la AMA suite Bip-U Pro Mais plutôt la AMA suite Bip-U Bref, c'est... Face à celle-là, que je vous ferai un comparatif avec la GTH. Je suis vraiment content de pouvoir vous la présenter en exclu France. Hop Ça devrait être un déballage assez simpliste, assez complet. On tombe nez à nez avec la montre. Hop, Hop On enlève la petite protection. Regardez-moi ça, elle est vraiment sympa. Très belle. L'arrière petit bracelet en silicone, un petit bouton ici, on va l'allumer, je vais faire la configuration, hop, on va regarder en attendant ce qu'il y a dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte, j'imagine que c'est le cap de recharge, banco, le petit cap de recharge et ici le petit livret qui va nous expliquer je pense comment configurer la montre, comment la charger etc etc, les différents boutons, contact de recharge Hop, capteur de température, on va en parler Ok, ça, c'est good Elle est déballée On va parler bien entendu de ce qu'elle peut faire, ses caractéristiques techniques Mais avant, je vais la configurer Avec mon iPhone Il faut que je scanne le QR code Bien entendu, ça va se passer sur l'application Mobvoi, et après, on va La prendre en main, et hop Quelques secondes suffisent, elle est Repérée, et voilà On est sur la montre, on va voir la prise en main Mais il y a l'air d'avoir déjà un beau menu sympa. Elle est déballée maintenant on regarde un peu plus précisément son design après ses caractéristiques techniques et après on la prend en main pour voir les fonctionnalités alors au niveau du design on l'a vu c'est une montre rectangulaire assez sympa avec un écran plutôt lumineux on va pouvoir en voir un peu plus après dans la navigation. Mais on est sur une montre avec des dimensions de 43,2 mm par 35,2 mm avec une petite épaisseur de 10,5 mm. On est sur un coloris noir. Pour l'instant, seul un coloris noir est disponible. C'est le Raven Black. Le cadran est métallique. Il est plutôt pas mal. Il est plutôt sympa. On a un bouton en haut qui va nous permettre à la navigation. On va le voir dans la petite prise en main ensemble. À l'arrière, un cardio mètre, mais pas seulement. Pas seulement un cardio fréquence mètre parce qu'on va aussi avoir un capteur de température corporelle. Capteur de température corporelle, ça on l'avait vu chez Amazfit. On verra si ici, sur ce modèle de Mavoy, ça marche mieux. Parce que sur Amazfit, euh, vous vous rappelez, j'avais une température corporelle de 32 ou 33. Bref, on aura aussi, bien entendu, la prise de la SpO2. Mais ça, on va en parler dans les caractéristiques techniques. Ici, le petit élément pour recharger, pour recharger la montre. Et parlons maintenant du verre, parce que c'est important à souligner... On a un verre incurvé 2.5D résistant aux rayures avec haute dureté. C'est une conception assez basique, assez sommaire en apparence, mais elle a l'air d'être bien finie. Pour finir, on est sur un écran de 1,55 pouces TFT 360 par 320 pixels. Après, on retrouve un bracelet en silicone, quick release on va pouvoir l'enlever, en acheter d'autres, d'autres couleurs sur Amazon, peu importe où, c'est un bracelet de 20 mm. Bref, assez sympa comme petit design, assez classique, mais vous allez voir que au poignet, ça rend plutôt pas mal. On va pas se mentir, on voit qu'on est sur une montre à prix attractif parce que ici on a une bordure, vous voyez, l'écran n'est pas borderless. Mais bon, à ce prix-là, on cherche surtout la praticité. Parlons maintenant des caractéristiques techniques. Les caractéristiques techniques principales de la montre en évoquant aussi un peu les fonctionnalités qu'on va voir après Déjà c'est une montre Résistante à l'eau étanche Avec la norme 5 ATM Ça c'est plutôt pas mal vous allez pouvoir nager avec Même plonger mais bon il n'y aura aucun problème d'étanchéité. C'est une montre compatible Bluetooth 5.0. Elle intègre, bien entendu, un accéléromètre, un capteur de SPO2, un cardiofréquence mètre un capteur de température corporelle, je l'ai évoqué, ça c'est très intéressant. Un capteur de respiration, ça aussi, c'est vraiment intéressant. Au niveau de la batterie, elle se défend plutôt pas mal au niveau de l'autonomie théorique, parce que l'autonomie théorique est prévue entre 7 et 10 jours, jusqu'à 10 jours d'autonomie pour cette petite montre, plus d'une semaine. On verra donc, durant mon test, si j'ai atteint cette autonomie théorique, pour info elle intègre une batterie de 260 mAh voilà vous l'aurez compris avec cette fiche technique Les grandes fonctionnalités de cette montre sera Bien entendu le suivi quotidien, le suivi de sommeil Le suivi d'activités sportives Mais aussi le suivi de la température corporelle Et ça c'est plutôt pas mal D'avoir une montre qui permet de suivre Notre température en continu On aura aussi le suivi continu du rythme cardiaque Le suivi du stress Tout en permettant de personnaliser la montre Pas de réponse aux appels Pas de réponse aux SMS, ça on s'en serait douté Pas de haut parleur, pas de micro Pas d'assistant vocaux, maintenant je vous propose qu'on la prenne en main hop voilà j'ai paramétré ma montre avant de la prendre en main histoire de vous montrer là on va être sur le petit écran principal lorsque je l'active avec l'heure bien entendu le nombre de pas etc si je reste appuyé on va pouvoir changer de cadran je suis sûr qu'on va pouvoir trouver d'autres cadrans dans l'application mais ça bien entendu on le verra durant le test Lorsque je vais swiper de haut en bas, on va tomber sur les raccourcis Lorsque je vais swiper de bas en haut On va tomber sur les notifications Lorsque je vais swiper de droite à gauche Ou de gauche à droite, on va tomber sur les cadrans Secondaires, les autres widgets Avec voilà, mon suivi quotidien Le suivi de sommeil, lancement d'activité Physique Puis ici on va avoir une petite synthèse Là notre rythme cardiaque Et la température, juste pour petite info ça vous a peut-être sauté aux yeux Que là c'est écrit en espagnol Là je suis en train de tourner la vidéo avant la sortie officielle avant qui ait la mise à jour et même la disposition de la montre sur l'application donc c'est normal qu'il y a encore des corrections qui vont vite arriver sur la montre bah, le jour de la sortie donc je vous le redirai pendant le test mais normalement toutes ces petites euh, erreurs de traduction devraient être corrigées. ensuite j'appuie sur le bouton j'arrive sur le menu principal et là on va voir du coup toutes les fonctionnalités dont je vous ai évoqué avec par exemple les messages qui vont m'amener aux notifications tic exercice qui va me permettre de lancer une activité physique tic ce qui va me permettre de suivre mon rythme cardiaque Respirer, suivre ma SPO2, ma température corporelle On va pouvoir voir des exercices de respiration Alors tic respiration c'est exercice de respiration Tic respirer c'est suivi de la respiration Tic zen, suivi du stress Après on aura tic sleep qui fera mon suivi de sommeil lorsque je la garderai une nuit La minuterie, le chronomètre, la température, le contrôle de la musique et les réglages Voilà à peu près le tour du propriétaire ça m'a l'air d'être vraiment une bonne concurrente à ce prix là, à ce qui se fait sur le marché je vais la prendre en main, je vais la tester je vais vous la comparer, bref vous savez, elle va passer sous l'œil de Pana, je vous en dirai un peu plus dans une prochaine vidéo, merci d'avoir regardé cette petite vidéo découverte, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous intéresse de découvrir des montres comme ça en exclusivité, moi vraiment je suis content et c'est grâce à vous que ma chaîne a dépassé déjà les 25 000 abonnés, on arrive aux 30 000 abonnés, ça me permet grâce à Geek Media, mon agent de tester les montres en exclusivité de les recevoir comme ça de vous les présenter en live donc n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne Twitch et à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que des montres en exclusivité que je vais vous présenter dès que je les reçois en live ça va arriver ça va arriver c'est un petit conseil abonnez-vous activez la petite cloche de notification vivez à fond vivez high tech merci et à bientôt sur ma chaîne